puisque j'avais effectivement euh, du surpoids qui s'était installé depuis des années et puis moi euh, bon, j'ai jamais été très régime et, euh, et cette méthode m'a intéressée parce que justement euh, on parlait pas de régime. <mérite> que, on n'était pas obligé de manger si on n'avait pas faim. Ça, ça a été une grande découverte parce que moi j'avais tendance à manger euh, euh, bah, mes, mes trois repas par jour, mes petits goûters sans écouter mon corps, et souvent je mangeais sans avoir faim. Et quand j'ai découvert que si on sautait un repas, il ne tombait pas par terre d'inanition, ça <rire> a été une grande découverte pour moi. Ce que j'apprécie le plus dans l'accompagnement, c'est qu'on ne travaille pas forcément et seulement sur l'alimentation, on travaille aussi sur beaucoup d'aspects autour de l'alimentation, comme la culpabilité justement par rapport au fait de manger, on travaille aussi sur nos peurs sur nos émotions, sur euh, tout ce qui entoure en fait l'alimentation et la vie en général. Euh, donc on, on, apprend, on apprend en fait à, à se connaître aussi et à voir comment on fonctionne. Donc euh, c'est très complet. Oui oui, la méthode mère c'est vraiment sans régime. Euh, moi je mange ce que je veux. Avant je ne m'autorisais pas forcément à manger ce que je voulais, c'est-à-dire je mangeais même peu, d'ailleurs je m'étais même rendu compte que je mangeais peu, mais simplement dès que je mangeais quelque chose de sucré, ou voilà, je culpabilisais. C'est ça la grosse différence aussi, c'est que là on apprend à s'écouter et surtout à ne pas culpabiliser. Euh, déjà j'aimerais lui dire qu'elle n'a rien à perdre. C'est un jeu de trop. Si, ce qu'elle qu peut perdre, effectivement, c'est ses kilos. Et pourquoi, pourquoi perdre ses kilos ben, Tout simplement parce que sous les kilos, il y a une belle personne qui va émerger. Et moi, personnellement, j'ai déjà perdu pas mal de kilos. J'ai déjà perdu 5 kilos, en fait. Voilà. Et j'ai retrouvé en fait un plaisir à m'habiller et je me sens beaucoup mieux dans ma peau et je me sens euh, mieux tout court. Voilà, donc je pense que c'est une façon de se révéler aussi et, et de laisser tomber tout ce qui nous surcharge. Voilà, donc c'est que du positif. Que je recommande vraiment cette, cette méthode euh, par rapport au fait que, effectivement, déjà, ce n'est pas un régime, euh, il n'y a pas de restriction alimentaire. Il euh, n'y bon, a rien de douloureux dans cette méthode, c'est que du bien-être, du bonheur et puis on apprend chaque jour à se connaître, à se découvrir et, et à prendre conscience du fait qu'effectivement ben, on peut perdre du poids sans souffrir, sans avoir faim et c'est que, que du bonheur. Mais moi je recommande vivement Paulina parce que c'est une personne bienveillante. Euh, qui sait vous amener euh, à être la meilleure version de vous-même. Et euh, je ne peux que recommander euh, Paulina comme coach maitre-mère.